Bonjour les amis, bonjour à vous, bienvenue c'est Yushka. comment allez-vous Alors très très bien, j'espère, tout va pour le mieux, on va un petit peu prendre de la distance avec tout ce qui arrive là, dans la société naturellement française et tout, on est sur un petit manège alors, il faut sortir du manège. Et hein, puis, il faut jouer à sa façon. Voilà comme, euh, disons, j'ai résumé le truc. Hein, euh, personnellement, hein. Alors, on va aller voir de toutes les façons, là. Les énergies de la semaine du 4 au 10 mars. Hein, sachant que la nouvelle lune, elle va arriver donc le 6 mars. Hein, en poisson, bah, elle est chez elle, hein, Quelque part, y a Neptune aussi, euh, qui est là-bas. Euh, donc... Euh, Poisson Poisson double mois, hein, naturellement euh, euh, cette année. Euh, alors pour tous ceux naturellement qui me retrouvent là pour la première fois, euh, je travaille avec un calendrier euh, hébreu, donc qui était solilunaire hein, également, avec les deux de toutes les façons et le civil bien entendu. Et voilà Et dans ce calendrier, donc, eh bien, tous les deux, trois ans, ma foi, comme ça, il y a un petit compte. Allez voir les secrets des endocines du poison et puis vous verrez le petit calcul. Donc, c'est un mois qui est tout à fait exceptionnel parce que, justement, ce mois-ci, bah, figurez-vous que c'est un double mois. Euh, c'est un mois, donc, qui est tout à fait magnifique. Hein. Magnifique dans le sens où... Euh... <rire> Il nous ouvre les yeux et on peut, disons, euh, agir, prendre de la distance et réagir avec tout ce qui se passe hein, euh, dans la vue. Dans la vue, dans la vue. Pouf On en prend plein la vue, bien sûr. Aïe aïe aïe C'est du cinéma, la vie ça. C'est une comédie, c'est une grande comédie, c'est une grande comédie. Il faut être des comédiens en même temps, mais vrai, hein, vrai, dans le sens où, ok, on a un rôle, on est venu ici, euh, pouf, pouf, et on va, disons, jouer ce petit rôle du mieux possible, hein, on va vraiment se perfectionner, chien. Alors là, je vais tirer donc les trois cartes dans mon tas donc, de tarot. Euh, C'est ma création. Donc, il s'appelle le tarot des cinq soleils. Toujours pour ceux qui ne me connaissent pas, qui arrivent ici pour la première fois. Voilà, vous pouvez aller voir mon site www.tarotdescinqsoleils.com et vous allez voir là-bas tous mes services. Alors, j'ai tiré déjà les trois cartes. <rire> Donc là, on a le, en ouverture, on a le fameux diable. Hein? C'est le sagittaire qui porte cette, cette carte. Je vais tirer tout de suite les deux autres pour voir euh, ce qu'il en est. et eh ben d'accord. Alors, là... Je, pour finir, euh, j'ai tiré, tiré quelque part que des signes du, du zodiaque, hein, parce que dans mes majeurs, j'ai tous les signes du zodiaque, j'ai les sept planètes, et puis j'ai les, les, les quatre éléments également. Et tout ça, c'est un briquet et tout, voilà. C'est un jeu euh, complexe, mais très intéressant, disons, à étudier, pour pouvoir lire les choses. Il euh, y a beaucoup de choses qui vont glisser hein, cette, euh, cette semaine, des grandes annonces. Alors, qu'est-ce qui se passe là Vous allez prendre le feu, le feu au corps. Il hein, y a des choses, prendre le, à bras le corps, euh, des nouvelles euh, assez importantes qui vont arriver de toute façon, qui vont impacter votre la, la, votre semaine. Alors, ça peut être, disons, des annonces euh, indirectes ou directes. Euh, ça peut aller dans tous les sens, parce que là je tombe autant sur l'administratif, la communauté, la communautaire, la famille naturellement, et puis vraiment une histoire de couple et de rapprochement. Alors le conseil, c'est de, eh ben, tout simplement disons de, de s'entendre et puis de, de, de mettre les choses carte sur table, c'est le cas de le dire. Um, beaucoup d'annonces beaucoup hein. c'est surtout beaucoup d'annonces beaucoup, beaucoup d'annonces hein. um, alors vous allez recevoir très certainement dans votre boîte aux lettres du courrier, que vous n'attendez pas il y a des rappels là qui sont en vue aussi, naturellement il faut savoir une chose mes amis, c'est que je ne fais pas de thème euh, personnel parce qu'un thème personnel euh, c'est quand même beaucoup plus complexe là je regarde un peu les énergies qui tombent par rapport, disons, à la France, sachant que tout à, à chacun est impacté par euh, ce qui se passe en France, hein, euh, dans son quotidien. Si on décide, par exemple, comme euh, aujourd'hui j'ai vu des tas de choses, où il y avait des grosses, euh, disons, euh, euh, ça c'est une annonce qui est importante, malgré tout, parce que ça touche également, disons, le portefeuille et puis le foyer. Donc, il y a beaucoup, disons, d'augmentation en vue, là, on dirait. Hein. Voilà, et ça, dans tous les domaines. Et le bruit va courir <rire> vraiment pour celui qui n'est pas du tout au courant, il va être de toutes les de toutes les façons informé. Alors qui dit augmentation il dit augmentation en tous les amis. Alors sachant qu'il y a la lune en ce moment cette semaine qui va passer en en Poissons. Euh, évidemment le flot d'informations qui va arriver que ce soit disons dans c'est surtout une question de communication c'est surtout d'augmentation disons même d'amour de colère ça peut monter vraiment des... tout d'un coup c'est comme si on découvrait la vie en gros c'est un petit peu ça que je vois non, il y a des choses qui étaient prévues, il y a des choses maintenant qui remontent à la surface et maintenant il y a des choses qui vont être vraiment actées, vous voyez. Alors vous allez découvrir ça peu, petit à petit, ça c'est clair, tout au long de votre semaine et même, des, des, même du mois à venir, donc hein, pendant le, le mois des, des, des poissons, là encore, hein, qui, qui reste. Et ma foi, ça va être un peu fluctuant. Mais il y a un stress, parce que je pense que quand même, Mars est en taureau, donc c'est le côté, paf, impact, disons, euh, sur le porte-monnaie sur le couple. Voilà, par rapport à ce que je vois, disons, naturellement dans mes cartes. Hein. Alors, euh, oui, ça risque de ruer un petit peu, mais malgré tout, malgré tout, il peut y avoir des coups de hasard incroyables et des retours, Disons de, de bonheur, alors ça peut être des retours d'amour. Ça peut être, wesh ah, oui, je t'aime à nouveau. Ça peut être euh, aussi, hein, on vous enlève d'un côté, mais on vous donne de l'autre. Vous voyez, dans le sens où euh, on va vous, vous allez faire vos courses, vous allez payer bon 8% là, je crois, ou 10% à peu près pour euh, voilà vos achats. Ça va être en plus. Euh, voilà, et puis de l'autre côté, vous risquez, euh, disons, c'est une période qui est propice pour justement demander euh, des, des dérogations, des aménagements, euh, des, euh, une forme, disons, même de concilier, disons, certaines situations qui sont un petit peu comme ça, euh, double, double, vous voyez donc, il y a moyen quand même de se glisser au travers. Euh, concernant, disons, l'amour, parce que là, il ressort vraiment assez, de façon assez précise, euh, mettez euh, croyez, si vous êtes en couple, ne le mettez surtout pas en péril, ne mettez pas le diable donc quelque part au milieu, disons, de votre, de votre maison, euh, surtout, disons, euh, cette semaine hein, où vraiment la lune, elle va être encore, euh, elle va être très très forte avec ce sonnet de là, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc, euh, faites les choses tout à fait tranquillement, parlez tranquillement euh, avec, avec vos enfants et également vos parents, naturellement, ou frères et sœurs. Et tentez, disons, d'avoir des relations extrêmement, disons... Euh, tranquille, et saine, voilà, de façon à, part, à, part, 3, 6, 9, à ne pas, à ne pas sauter, comment ça s'appelle, sur le premier truc, pour pouvoir, parce que tout le monde, c'est très électrique, il hein. ne faut pas croire, en ce moment, c'est très très électrique, il hein. n'y a rien qui descend, la tension, elle va monter de plus en plus, simplement, il faut que vous vous habituiez à cette, à cette tension, elle va pas baisser, hein. elle ne va pas baisser, alors, il faut que vous habituiez, disons naturellement, à, ben, à faire avec et à vous renforcer euh, de l'intérieur de façon à ne pas être secoué à chaque fois euh, qu'il y a quelque chose de nouveau qui, qui arrive, hein, tout simplement. Voilà. Ça va pas baisser, les amis. Ça va pas baisser. Hop là. On oh, ben, va décidément, ça, c'était... Laissez vivre votre enfant intérieur. Hein, hein. Rendez-vous justice quelque part. Hein. Soyez vraiment, disons, euh, euh, dans l'exploitation, disons, de votre potentiel. Voilà, tout simplement. Exploitez votre potentiel. Ah, vous avez vu, hein, comme ça saute, c'est fou ça. On dirait que c'est même les mêmes cartes que j'ai sorties la semaine passée, ça qui saute, là j'ai je, je, voilà, un nouveau euh, tuteur, c'est Jupiter là euh, qui arrive avec euh, complètement impacté avec le, le Sagittaire. Ouais, ça c'est sûr, ça c'est sûr que Jupiter en ce moment en, en Sagittaire fait un travail qui est absolument énorme et c'est pour ça... Vous savez, je vais vous dire quelque chose sur, euh, sur le Sagittaire et sur, euh, sur Jupiter. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, parce que, voilà, Jupiter, c'est la planète de la justice. Hein? Et donc, elle découvre naturellement la justice. Elle dévoile, elle dévoile, elle est là pour dévoiler, pour mettre les choses au jour. Sachant qu'il y a quand même... Euh, la fameuse Saturne, qui est en Capricorne, mes amis, hein, elle, elle travaille carrément à acter ce que, au fur et à mesure, Jupiter lui file comme dossier parce qu'il les a éclaircis. Pour résumer ça, on va dire que, dans la maison, parce que là, je, je, je vous dis tout de suite, ça correspond à mes cartes, hein, donc je reviens là-dessus, et on va les laisser tomber, on va exploiter ça à ma façon. Imaginez-vous qu'il y a un radiologue, hein, le radiologue, c'est la maison quelque part du Sagittaire ou a. Jupiter qui est là, qui est en train de faire des radios, hein, avec l'avocat, les machins et tout, allez etc., le vrai, du faux, les annonces, machin. Vous voyez, il y a des coups de poker aussi avec ça, il y a des coups de poker, hein. d'un côté comme de l'autre, je vous disais, il faut essayer aussi de faire les coups de poker. Parce que euh, dans le côté, disons, il y a le diable, c'est l'adversaire, hein, hein, on est d'accord avec ça. Donc vous avez toujours en face de vous, disons, quelqu'un qui va, comme vous, tenter un espèce de coup de poker, étant donné que les énergies, elles sont là, euh, justement, pour te pousser en disant comme ça, « Ouais, mais tu as réagi, tu as aidé, etc., etc. » Mais, euh, quelque part, euh, le type qui est hors lui aussi, il est sous cette énergie, hein, vous comprenez et vous, imaginez, vous avez quelque chose de bien. Eh ben, vous aussi, vous, avez, vous tentez le coup de poker. Et en ce moment, c'est quelque chose... Ben, c'est un peu, avec ça, donc la cour, c'est un peu euh, ce coup de fortune, disons, qui passe et tout. Il y, a une for... il, y a, il y a vraiment une chance en ce moment, disons, qui est en train de passer. Il ne faut pas... Donc, c'est pour ça que ça remue énormément. Alors, on a vu, on passe la radio, hein euh, ensuite, on tire la radio, vous savez, des poumons, des machins, de tout ce que vous voulez, ou d'une situation, voilà, tout simplement. Ensuite, c'est pas, pas, en, pas dans cette maison-là que ça va être traité le problème. Le problème, en général, le radiologue, il file la radio à qui Eh ben au toubib hein, Naturellement, il y a une lecture et tout, et après, le toubib, il constate. Et eh bien, là, on parle du Capricorne avec la fameuse Saturne qui est en Capricorne. C'est le boulot qu'ils font à eux deux, dans ces deux maisons, et avec ces deux planètes qui sont là à l'heure actuelle. Donc, ils font un... ils travaillent en collaboration. Boum, boum, boum, je fais des radios, je regarde et tout, j'exploite je, je, au maximum, disons, ce qui, est, ce qui peut être vu. Et de l'autre côté... Il y a la question, disons, de l'autre enfin, partie qui dit « Ok, comment je peux me débrouiller Qu'est-ce qui est tangible Qu'est-ce qui est solide Qu'est-ce que je dois laisser Qu'est-ce qu'il faut que je pose Comment je peux avancer ?» C'est le boulot qu'ils font là les deux, de toutes les façons en ce moment. Et là, avec la fameuse lune qui va arriver donc en poisson, ou alors c'est vraiment, euh, alors là on risque d'être complètement noyé, elle peut, c'est quand même une jupitérienne, hein, il ne faut quand même pas oublier, le poisson c'est un signe qui est jupitérien, hein, et c'est un signe d'eau, donc complètement, disons, euh, euh, pff, la lune lui appartient quelque part, ou alors les poissons appartiennent à la lune, enfin comme vous voulez, dans les deux sens, de toutes les façons ça va, donc il y a une symbiose qui est là tout à fait énorme, donc, tout, vous êtes dans un supermarché, là, à l'heure actuelle, c'est à vous euh, d'ouvrir les yeux, de comprendre comment fonctionne votre vie, le monde, les énergies et tout, de façon à vous frayer quelque part un chemin euh, pour pouvoir, euh, pour en retirer, disons, le meilleur dans votre semaine. Vous voyez, c'est un petit peu ça, hein, qui, qui arrive, donc, euh, euh, cette semaine, naturellement, de... de, de de vous libérer en même temps, c'est toujours, euh, disons, en, en, je vois, il y a beaucoup, disons, de côté de libération à partir du moment où vous activez, vous mettez quelque chose en route. Si vous ne faites rien, rien ne se passera. C'est aussi simple que ça, c'est normal. Hein? D'accord Bien. Alors. Hum, hum. Ah, mais oui, regardez, après j'ai le taureau, j'ai un festin, le festin, disons, avec le fameux taureau, surtout, disons, dans ce fameux jour 1, là, vous vous rendez compte, j'ai quand même deux cartes, euh, deux cartes qui sont absolument splendides, euh, concernant, disons, les, les réjouissances euh, du cœur, euh, en... Il y a des grandes possibilités, ce que je veux vous dire, il y a des très très grandes possibilités, Alors c'est vraiment une invitation à sortir, au dialogue, communiquer avec les autres, c'est vraiment sortir, disons, de votre trou, je ne vais pas dire que ni votre maison, parce il faut que je ah, sois assez précise que vous n'êtes pas un trou, votre maison n'est pas un trou, là, ce que vous vivez n'est pas un trou, le trou, c'est quand on est trop renfrogné et qu'on on, ressasse, on est à l'intérieur de soi. Et donc là, c'est une invitation complètement, disons, à s'ouvrir. Voilà, hein, d'accord. Complètement, complètement à s'ouvrir. me voix ouais, ouais, bien sûr. Misez, mes amis, misez vraiment sur l'amour et sur la joie. Misez, misez vraiment sur l'amour et sur la joie, hein? Ah, ouais, avec un esprit, disons, bah, lunaire, naturellement, c'est une semaine qui est lunaire, hein, donc extrêmement féminine, euh, aiguisez votre intuition, euh, faites-vous, faites, faites, faites faites-vous belle, naturellement, parce que la, la, la féminité appartient, disons, aussi au type masculin, dans le sens où, il y a toujours, disons, euh, le féminin masculin, tout simplement, hein, euh, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. L'homme, il est né euh, d'un ventre d'une maman, hein, naturellement, et donc il est imprégné, disons, par toute cette féminité. Donc c'est un peu un retour, ce que je voulais dire, c'est un retour, disons, à, à cette espèce de coucounage, chaleureux, euh, familial ou de groupe. Hein. On n'est pas toujours, on n'a pas toujours, disons, la chance d'avoir une famille euh, unie, bien, euh, euh, voilà. On, on, mais on peut toujours cela euh, se, se faire, hein, tout simplement, cercle d'amis et tout, hein. euh, tout simplement. Hein. Misez sur l'amour, les amis, misez sur l'amour et éloignez-vous, éloignez-vous de des discussions, des problèmes, des trucs comme ça, euh, parce que c'est pas du tout, du tout, du tout, en ce moment conseillé, ça fait un moment que je vous le dis, et ça va continuer, euh, ceux qui vont quelque part, à un moment donné, disons, se retrouver gagnant, gagnant, euh, et ça c'est le côté un petit peu magico, on va dire, de la vie, euh, qui fait qu'à partir du moment où tu... tu, tu tu as fonctionné, même si tu es dans la Moïse. Hein, je comprends, hein. Tu regardes le beau, tu te fixes sur le beau, Tu, tu dans ta tête, hein, tu te crées un monde. Tu te crées, Même s'il est horrible, tu te crées un monde de beau. De mettre des belles choses, de mettre des belles paroles, de donner des belles paroles. de, de Parle à tes plantes si tu as personne. Hein, au soleil, à tout ce que tu veux. Il y a moyen de s'amuser dans la vie, hein. Moi, de temps en temps, je suis toute seule, mais vraiment. Et puis, ben, je m'amuse. Alors, comment je m'amuse, moi, toute seule Eh bien, je trouve. Je trouve à m'amuser tout le temps toute seule. Tout le temps toute seule. Vous baladez dans une rue, hein, par, par exemple, hein, ou dans un square, vous, vous plantez, puis vous regardez en haut, comme ça, puis vous faites comme ça. Et vous allez voir qu'automatiquement, il va y avoir tout un champ de personnes et vous allez comprendre que votre position manipule votre environnement. Le fait de faire un grand sourire aux arbres, dire à l'oiseau, ah bonjour, et avec un grand sourire, eh bien vous allez voir que. En avançant dans ce parc ou en ville ou quoi que ce soit, je sais qu'il y en a qui n'osent pas, disons, qui sont extrêmement euh, serrés, serrés, moi je ne suis pas serrée du tout, du tout, du tout, euh, euh, il faudrait venir me voir, Eh bien euh, vous allez attirer, il y a une aura, il y a tout simplement l'aura qui arrive, qui, qui brille, vous voyez, et vous allez attirer automatiquement euh, les gens avec un sourire, on va vous tenir la porte. Mais oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si vous voulez régler vos problèmes, naturellement, ponctuellement, il faut régler les problèmes. Il n'y a personne qui cuisine à votre place, il n'y a personne qui, qui, qui, qui fait vos papiers à votre place, il n'y a personne qui se sied à votre place. On a une activité qui est complètement physique et laquelle... Euh, où on doit vraiment, vraiment l'accomplir jour à jour. Sinon, on serait, on, on ferait de la lévitation euh, toute la journée, et puis c'est tout, vous voyez, tiens. Mais il y a moyen, il y a moyen de rigoler. Euh, Tenez, euh, euh, euh, j'ai fait des courses ce matin. Bon, euh, pas trop, euh, c'est des courses, quoi. Bah, je suis contente de faire des courses, parce que je me dis toujours, ah bah si tu fais des courses, c'est que tu as assez dans ton porte-monnaie pour pouvoir les faire. Vous voyez Hein, il ne faut quand même pas se dire, hey, je vais faire mes courses, mais non, il y en a qui pleurent pour avoir de sous, hein, pour faire des courses quand même. Il n'y a pas de reconnaissance de la vie et de la chance qu'on a de pouvoir faire ces choses-là. Vous voyez, il faut toujours avoir, disons, un dynamisme dans ce sens-là, de reconnaissance et tout. Et j'ai décidé... Donc, avec mon petit chariot, je vous dis, partout, tout le temps, on peut toujours trouver un truc pour rigoler, ça. Vous voyez, ça. Je prends mon petit chariot, boum, boum, boum, et je fais le, je fais le tour, comment ça s'appelle, de, de mes rayons. Oh, je me dis... Et puis, j'ai commencé à me dire, tiens, je vais jouer l'agacé. Alors, j'avais, du coup, j'avais mes lunettes de dépressive, là, de ce, soleil, vous voyez. <rire> avez les lunettes de dépressive, vous mettez les lunettes de soleil, pouh, et hop, vous allez dans les veilles, comme ça. Puis, tout d'un coup, vous voyez que les gens, la façon dont ils fonctionnent, et vous repassez exactement, en enlevant les lunettes, et en décrochant un grand sourire. Et vous allez voir, vous allez expérimenter, que les deux façons de faire, vous faites les courses pareilles, mais les deux façons de faire, disons, impactent le truc différemment. Vous voyez, après, vous vous rendez à la maison, ben, c'est rigolo, tout simplement. Vous avez passé un moment où, hein, voilà, tout simplement. <rire> c'est très beau, c'est très beau. C'est très... Un... J'adore euh, le des le, le... poissons, c'est magnifique. Hein? Surtout en ce moment-là. Mais c'est le carnaval en plus Alors, hein Eh bien, pou, -pou, -pou, pou Il faut y aller les amis, il faut y aller, il faut vous amuser, il faut vous amuser. Bien, je vais vous faire la petite vidéo, là, de toutes les façons, pour... Euh... Donc, euh, la, la nouvelle lune du 6 mars, donc, elle sera, euh, ça sera une lune spéciale. <rire> c'est toujours des lunes spéciales avec moi. Exceptionnel, c'est toujours exceptionnel. Chaque jour est exceptionnel. Il est unique. Unique. Chaque jour est exceptionnel et il est unique. Et vous êtes unique. Voilà. Et bien, écoutez, mes amis, euh, je vous fais, je vous dis plein de bonnes choses. Je vous envoie Plein, plein de bonnes choses euh, du fond du cœur. Hein, voilà. Et puis, je vous like. et Je vous dis à la prochaine vidéo, mes amis. Au revoir. Je vous like.